Le Fils de l'Homme raconte l'histoire d'un homme qui ressurgit dans la vie de son ancienne compagne et du fils qu'ils ont eu ensemble, après plusieurs années d'une absence assez mystérieuse. Et il décide de les entraîner dans une montagne, dans une vieille maison, à moitié en ruine, dans laquelle lui-même a grandi auprès d'un patriarche assez mystérieux. Au fur et à mesure que la mère et l'enfant découvrent la nature environnante, ils vont aussi redécouvrir pour la mère et découvrir pour l'enfant la présence de cet homme, ce qui l'a conduit à disparaître pendant de nombreuses années, et surtout ce qu'il attend de cette fuite dans la montagne et de cette retraite. On va découvrir que la mère est enceinte, qu'elle attend un enfant dont on ne sait pas si c'est un enfant du père ou d'un autre homme, et qu'en réalité les, les motivations du, du père sont plus sombres qu'il n'y paraissait. À mesure que l'enfant découvre la nature environnante, qui est une nature omniprésente, euh, il découvre aussi euh, la personnalité de ce père dont il n'avait que de très vagues euh, souvenirs et il va comprendre assez rapidement que cet homme représente euh, en réalité une menace pour lui euh, et pour la mère. Donc pour ces deux personnages euh, il va surtout s'agir de, de survivre euh, à ce voyage qui est peut-être un voyage sans retour et à ce père. Ce qui m'intéressait avec ce livre-là, c'était d'explorer à nouveau une thématique qui était déjà présente dans certains de mes livres précédents, comme Le sel ou Règne animal, et qui est la, la thématique de la transmission de la violence, et en particulier la transmission de la violence des pères aux fils. Je l'avais pas mal exploré avec Règne animal, mon quatrième roman, euh, mais cette fois, j'avais envie de l'aborder d'une manière peut-être plus, à la fois plus intime et plus universelle aussi, en essayant de placer finalement l'histoire euh, euh, dans une forme de mythologie. Euh, donc ces trois personnages ne sont jamais euh, nommés, c'est le père, la mère et l'enfant. Et finalement, ils deviennent au fur et à mesure des, des, euh, des figures presque euh, archétypales, mythologiques. Euh, qui nous renvoie, en réalité, à notre nature humaine. J'avais vraiment dans l'idée que ça devait se jouer entre trois personnages. Je voulais vraiment que ce soit un huis clos. Mais en même temps, la nature est très importante pour moi et elle joue vraiment un rôle à part entière dans ce livre, puisque pour l'enfant, elle va à la fois être une forme de lieu, de découverte, d'apprentissage, d'épanouissement, euh, mais aussi euh, ce, ce, ce cocon dans lequel la, la violence euh, du Père va se, va se déployer. Euh, J'avais envie de, de, de confronter en fait, l'intimité euh, de ces rapports avec quelque chose euh, qui soit de l'ordre de, de, de la grandeur euh, de, la, de la nature. Et puis, euh, même si le, les lieux ne sont jamais euh, nommés, euh, ça se passe en, en Ariège, en moyenne montagne, dans les pyrénées ariégeoises. Et c'est une, une région que je connais, qui est en partie euh, la, la région de mon enfance. Donc c'était aussi pour moi la possibilité de faire appel à des, des paysages et des évocations, des souvenirs qui, euh, qui m'étaient familiers.